Ouais, je bien ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, tranquille. ouais Donc, comme vous pouvez le constater, hier, il y avait la finale de la Compe Aonesse, l'Argentine face à l'Italie, les vainqueurs de la Copa América face aux vainqueurs de la Coupe d'Europe. Comme vous pouvez le constater, voilà. Encore une fois, ça résume bien ce que l'UEFA et la FIFA pensent de l'Afrique. Eh oui, il bah, y a eu une Coupe d'Afrique, il y a eu un champion. Est-ce qu'on leur a proposé de faire ce genre de match Ben non, parce que pourquoi la Coupe d'Afrique, ça ne compte pas dans leur esprit. Donc là, ils ont réalisé cette coupe entre le vainqueur de la Copa América, que personne ne regarde, et le vainqueur de la Coupe d'Europe, qu'on euh, a tous regardé, on a tous vu à quel point l'Italie, bah, ils ont gagné la Coupe d'Europe, mais après, c'est fini. Voilà, donc là, ils ne vont même pas participer à la Coupe du Monde. Et on les, fait, on les voit en finale de Camp Bon, ce n'est pas grave. Mais qu'est-ce qu'on a vu hier soir On a vu que l'Argentine, c'était un candidat sérieux pour remporter la Coupe du Monde. Mais qu'est-ce qu'on a vu aussi On a vu que là, ça y est, c'est officiel, la propagande Messi est lancée. Donc là, il y a tous les pro Messi qui sont en train de dire « Voilà, Messi a rejoint Cristiano Ronaldo. Voilà, Messi est enfin à deux trophées avec euh, euh, euh, euh, son pays, comme Cristiano Ronaldo. Maintenant, tout ce qui lui, tout ce qui lui manque, c'est la Coupe du Monde. Tout ce qui leur manque, c'est la Coupe du Monde. » ils veulent nous faire oublier la saison catastrophique que Lionel Messi vient de faire. Et en plus de cela, hein, si on regarde le match d'hier, si on regarde le match d'hier, oui, parce que là, aujourd'hui, tout le monde est là, « Ouais, Lionel Messi, il a réalisé un bon match, deux passes décisives, bla, bla, bla. Mesdames et messieurs, si vous avez vu le match, n'est-ce pas Di Maria, l'homme du match d'hier soir Hein N'est-ce pas Di Maria c'est pas lui qui a tout fait, hein? Parce que moi, je vais vous expliquer. Le Paris Saint-Germain a décidé de laisser partir Di Maria. Et vous connaissez Di Maria quand il est touché dans son ego. Oh là là! Quand Di Maria, il n'y a pas trop de stars autour de lui. Il est absolument incroyable. Dès que tu lui mets un petit peu trop de stars, bon, il se calme, il reste un petit peu tranquille, il fait les passes et tout, na, na, na. Mais quand tu l'énerves, tu sais pas que quand il a joué au Real de Madrid, hein, il a vaincu le record de drill réussi. Hein ils l'ont jeté comme un malpropre. Il a été mal maltraité à Manchester United. Regarde les saisons incroyables qu'il est venu faire au Paris Saint-Germain. Et là, regarde comment on le traite. Hein le Paris Saint-Germain, bon, on va pas se mentir, ils ont été carrés avec lui, mais bon, moi, j'aurais voulu le voir encore une saison ou deux avec le Paris Saint-Germain. Il est trop fort. Il est trop fort. Et en plus de ça, il est gentil. Il fait tout dans le match. Après, il dit, bon, vas-y, tiens, mais si, si tu veux, c'est toi l'homme du match. Ah, on est ensemble, cœur, cœur. Tu le connais Tu le connais Là Lionel Messi, il y a des photos de lui partout qui commencent à tourner, on le place à côté de Cristiano Ronaldo comme si les deux ils avaient fait une saison similaire. Mais non, mais arrêtez, arrêtez. D'accord, Cristiano Ronaldo avec son club cette saison. Voilà, c'est la débandade, pas de Ligue des Champions, pas de trophée. Mais Lionel Messi, c'est moins de buts que je sais pas, que, attends, je sais pas qui. Tu vois Regardez, des des joueurs comme euh, je sais pas moi Payet, ils ont mis plus de buts que lui. Tu te rends compte Plus de buts, plus de passes décisives. Non, mais on va où là Hein Lionel Messi On va pas se mentir, cette saison a été catastrophique. Tu peux me dire que tu as remporté un, un trophée hier, Ligue des Campeones. Tout le monde n'en a rien à faire de, cette, de, de, de, ce, de ce trophée. Vous l'avez inventé juste pour que Messi puisse gagner un deuxième trophée. Et comme ça, vous allez dire, « Ah, mais peut-être que là, Messi, il pourrait être ballon d'or pour la huitième fois. » Alors là, moi, je vous dis tout de suite, vous allez vous calmer tout de suite. Hein. Vous allez vous calmer tout de suite. La saison, elle est terminée. Tu vois ce que je veux dire La saison est officiellement terminée. Et on sait c'est qui le ballon d'or. Parce que là, je vous vois, là. la propagande Messi, elle est lancée là. Allez, calmez-vous